Je m'appelle Nicolas Gazel, je suis responsable adjoint du pôle bâtiment durable du C2E. Donc on travaille pour la région Hauts-de-France et l'ADEME sur des missions d'intérêt général. On accompagne les porteurs de projets, collectivités et euh, bailleurs sociaux, entreprises du bâtiment. On a une équipe pluridisciplinaire et notamment là une équipe de quatre personnes sur le projet de la garantie de performance en rénovation. On travaille avec la région Hauts-de-France, l'ADEME, les espaces infoénergie, le service public de l'efficacité énergétique et des tas d'acteurs comme des bureaux d'études, des architectes ou des entreprises du bâtiment qu'on accompagne, qu'on forme à des nouvelles pratiques pour mettre en place en fait ce dispositif de garantie de performance énergétique. Donc ça nécessite des déplacements aux quatre coins de la région pour euh, s'assurer que l'animation se fait correctement, que les groupes de travail progressent et que l'ensemble du dispositif et du nouveau process peut être appliqué par ces acteurs. Il y a deux types de compétences. Il y a des compétences plutôt techniques, c'est-à-dire être en capacité de comprendre le métier d'architecte, de maître d'œuvre donc euh, savoir réaliser des calculs thermiques, potentiellement euh, savoir les analyser, prendre du recul par rapport à ça, encadrer des entreprises sur le chantier, donc comprendre leurs contraintes et donc être euh, force de proposition par rapport à des situations de blocage pour faire avancer euh, les chantiers, et à, à la fois toute une partie sur la gestion de projet, donc là des compétences plus transversales, euh, d'écoute, d'esprit de synthèse, d'analyse, de rigueur, d'organisation, qui permettent à l'équipe d'avancer dans le, le bon chemin et les bonnes conditions de réalisation de la mission. Après le bac, je suis passé par une classe préparatoire qui m'a amené à l'université à faire une licence de physique fondamentale, donc, ce qui permet en fait d'avoir des très bonnes connaissances en physique et comprendre l'approche dynamique du, du bâtiment, la thermodynamique, la thermique la mécanique des fluides. Suite à ça, j'ai fait une licence en euh, énergie renouvelable efficacité énergétique, ce qui là, permet de poser le cadre réglementaire de la construction, de la rénovation énergétique performante et tous les bases de l'éco-construction, du dimensionnement, des installations, etc. Je me suis formé par la suite en fait dans euh, le bureau d'études que j'ai intégré, dans lequel j'ai travaillé sept ans, sur l'étanchéité à l'air, sur différents logiciels, j'ai fait de l'accompagnement de projets pendant 5-6 ans avant de commencer à piloter tout doucement des équipes de techniciens. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir travailler avec de nombreuses personnes d'horizons différents, de partager des expériences, de pouvoir co-construire les choses ensemble pour avancer dans le même sens. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir collaborer sur des dynamiques locales, régionales, et de faire en sorte qu'elles prennent de l'ampleur et qu'elles puissent potentiellement se transformer en nouvelles actions au niveau national. Donc d'avoir un impact en fait, sur l'environnement, la planète, la gestion des ressources et accompagner les mutations vers la transition écologique.